tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Je euh, fais un petit tribal, un gelatomine. Je vais juste vous dire que la compagnie Canara Biotech, ceux qui font le gelatomine sont rendus à la bourse de croissance, donc un petit peu plus de visibilité. Aujourd'hui la vidéo c'est plus pour euh, la livraison express. La livraison express, euh, les produits de SPC qui sont livrés la même journée. Si on appelle avant 15h, on va être livré entre 15h et 21h. Donc, euh, la livraison express s'élargit. Maintenant, la rive nord et la rive sud, euh, c'est maintenant disponible. Vous pouvez commander votre cannabis si vous êtes là, soit à Boucherville, Beauharnois, Châteauguay, Delson, Greenfield Park. Euh, la Prairie, Longueuil, toutes ces villes-là, là, la Rive-Sud, la livraison euh, express est disponible. C'est 9$. C'est euh, seulement 4$ de plus là, que la livraison standard. Mais n'oubliez pas que la livraison standard, c'est faite par Poste Canada. Et il faut que vous sortez de chez vous pour aller chercher, aller chercher votre cannabis au bureau de poste. Donc, euh, pour 4$ de plus, pas besoin de sortir de chez soi. Donc, c'est 9$, la livraison express. Il y a aussi là, euh, la Rive-Nord. La Rive-Nord, on parle de saint eustache Deux-Montagnes, Mascouche, Repentigny, Rosemère, Blainville. Donc, la Rive-Nord aussi, c'est euh, compris la livraison euh, la même journée. Et un dernier segment, euh, l'Ouest de la Montérégie, les Cèdres, l'Île-Pérot, Vaudreuil-Dorion. C'est disponible. Donc, comme je vous ai dit, on appelle avant 15h. Et c'est livré entre 17 et 21h. Je me suis trompé tantôt. Donc, on appelle avant 3h de l'après-midi. Et c'est livré entre 5h et 9h euh, le soir, l'après-midi. 17 et 21h. Donc, on peut suivre aussi là, euh, la livraison euh, presque en temps réel. On reçoit, on reçoit un courriel. Et on peut voir là, la map avec la, la voiture. Et puis, euh, on a une bonne idée, là, euh, que ça s'en va bientôt. Le livreur nous appelle deux minutes avant d'être euh, à la porte. Et euh, le tour est joué. J'ai déjà utilisé le service. J'ai beaucoup aimé ça. Il n'y a eu aucun problème avec ce service-là. Ce n'est pas des livreurs de la SQDC, C'est une compagnie euh, externe. Aucun problème euh, numéro un. Donc, euh, je vous suggère de peut-être l'essayer si ça ne vous tente pas de vous sortir de chez soi, c'est la disponibilité des produits sur le site internet. Donc, si votre succursale à côté de chez vous, il n'y a pas votre produit préféré, peut-être qu'il va être sur le site internet. Ce qui sont euh, c'est ça les produits pour la livraison. Donc, je vous laisse là-dessus. Euh, restez à l'écoute. Il euh, y a des vidéos qui s'en viennent très bientôt, dont le «Couche Cookie euh, », vidéo euh, produit de la SQDC de la marque OMI, O-M-Y. Donc, la livraison express, rive-sud, rive-nord.